Bonjour et bienvenue pour une vidéo qui va être proprement exceptionnelle. Quelques jours avant le début de la campagne, Léo, qui avait perdu contre moi quand il m'avait fait découvrir Six Siege, avait tenu à prendre sa revanche et j'ai réussi à organiser, bon gré malgré, un duel, une confrontation entre Mythic Games, en la personne donc de Léo, et les youtubeurs, influenceurs, c'est-à-dire Steam et moi. Alors Steam et moi, vous nous verrez pas beaucoup puisqu'on va être masqués, le fait qu'on soit alliés, on était du même côté de la table, il était un petit peu compliqué de respecter les gestes barrières. Cette partie, inédite donc puisqu'elle utilise les règles du 2 contre 1, conclut une belle série vidéo que j'ai faite sur Six Siege The Board Game. Je vous mets ici le lien vers la playlist que j'ai faite donc euh, dédiée à la campagne de ce jeu. Vous trouverez à peu près tout ce dont vous pourriez avoir besoin, de la review, à l'unboxing et bien plus encore. C'est mon premier vrai compte-rendu de partie, hein, un exercice auquel je ne suis pas très habitué. J'ai pris deux décisions. La première, c'est de couper un petit peu les moments de réflexion trop longs, alors que je voulais pas impacter le rythme de, de la vidéo. Et en même temps, je veux vous montrer que c'est un jeu bah, qui est, qu est dense et auquel, dans, dans lequel on réfléchit. Donc, j'ai pas tout coupé, j'ai juste vraiment réduit des, des moments de, de réflexion qui étaient un peu longs et puis très silencieux. Deuxième décision, j'ai pris sur moi de faire un petit briefing stratégique au début de chaque tour et puis aussi au moment cruciaux de la partie. Donc, je mets des pauses et j'explique. Euh, le principe, c'est que euh, moi, j'ai quelques parties au compteur déjà. Et donc, je trouvais ça intéressant que vous puissiez vous imaginer ce que je pouvais avoir en tête, ce que Steam et moi on pouvait avoir en tête au fil de la partie, comment on s'adapte euh, aux événements et puis comment on, on essaie de réagir. Tout ça bien sûr chapitré, hein, donc euh, grâce à la barre de navigation YouTube juste en dessous, vous pourrez aller et venir comme vous le souhaitez dans la vidéo. Comme j'ai pu le dire dans ma review, on est à deux contre un, Donc Steam et moi, nous sommes ensemble et ça pose un problème majeur. C'est que dès que nous communiquons, puisque l'on est obligé de communiquer, euh, Léo entend ce qu'on dit. Donc ça va euh, révéler nos plans. On a donc deux choix. Soit on ne parle pas, mais du coup, on est un petit peu tous les deux à l'aveugle. Soit on parle, mais il faut essayer d'en dire le moins possible pour que Léo n'anticipe pas ce qu'on va faire. Deuxième particularité, quand on est à trois joueurs et plus, on va toujours avoir un, un personnage, un opérateur, qui va être une recrue. Alors là, pour nous, ce sera IQ, de temps en temps, je l'appelle la stagiaire. Euh, IQ donc on garde ses stats en termes de tir, par contre elle n'a pas de gadget. Voilà, et Leo de la même manière joue 4 opérateurs euh, qui ont toutes leurs capacités et un opérateur recru qui ne peut que bouger et tirer. Dernière précision ensuite je vous laisse, euh, on a choisi parce que Steam ne connaissait pas le jeu de jouer en mode calme, le mode calme c'est 2 minutes par opérateur donc 10 minutes par tour quand on a tous ces opérateurs au début du jeu, c'est deux fois plus que ce qui est prévu en mode normal, en mode normal c'est 1 minute par opérateur donc 5 minutes par tour, vous allez voir que malgré tout ça passe très très vite et au premier tour par exemple une fois que Steam aura fait ses, ses deux activations, il ne me reste plus que 3 minutes pour jouer les 3 opérateurs qui restent, ça devrait vous donner une idée de l'intensité qui est voulue par ce jeu. Je vous laisse maintenant commencer la partie, je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous retrouve à la fin de la vidéo pour un petit débrief. Au début de la partie, le plateau ressemble à cela. Les deux pions otages, dont un est faux, se trouvent dans la grande salle à l'est et dans le bureau devant le balcon. Notre stratégie est la suivante. Steam va contrôler Blitz et Ash, traditionnellement des personnages ouvreurs. Nous sommes convaincus que l'otage se trouve dans la grande salle vu le nombre de défenseurs potentiellement présents et globalement l'absence de couverture ennemie au nord-est. Blitz doit rapidement confirmer la présence de l'otage sans trop s'exposer alors Cash doit créer un deuxième front en pénétrant par le sud. Je vais contrôler Thermite et Thatcher, des opérateurs orientés deuxième ligne, censés entrer là où il y a le moins de résistance et arriver en cours de combat pour créer de nouvelles brèches. Notre recrue, ici IQ, sans ses gadgets, est une sorte de joker prête à monter dans les étages et à créer la surprise au moment opportun. La partie commence avec les actions de Steam. Attention, partie 10 minute. Donc là, une action pour péter le mur. Celui-ci Ouais, première action. Ah, attends, je regarde... Voilà, alors fais attention à lui, qui est en Overwatch. Ouais. Ah oui. Ah, J'avais pas, pas vu avec le machin et puis la table. Ouais. <rire> alors, tu peux te pencher aussi, mais tu risques de prendre une petite rafale, et après tu pourras euh, potentiellement lui en mettre une aussi. Sans que toi tu aies couvert lourd, lui il a, lui, il a couvert léger. Euh... Ou sinon, là tu peux droner. On a trois drones, ça te permet de savoir s'il est là. Eh ben oui, parce qu'il y a un peu de brouilleur. C est, c est non, c'est pas un ça Non, c'est pas un brouillard, C'est une caméra blindée. Le il est ici, donc il est plus petit. Exact. exact. Ouais, exact. Voilà. Ok. Eh ben oui, donc du coup un drone. Alors, on utilise un drone. Un drone. Voilà. Il va se faire ici. Le drone peut pas rentrer dans un endroit avec un barbelé. Il peut, il peut pas y entrer. Non. Le donc, barbelé empêche d'entrer le drone. Ah alors. Euh... Par contre, tu peux te pencher, te prendre une petite balle, si tu veux. Ou sinon, tu peux détruire. Euh, tu, amis, peux tu peux détruire. Euh, tu euh, peux détruire le barbelé sans te pencher. Je pense que pour détruire le barbelé, il faut que tu sois dans une zone, dans une case qui ouais, pas, adjacent pas adjacent. Donc l'idée ce serait devant, de passer devant la porte, mais je vais me faire défoncer le euh... dessus Ouais. Mais je. Ah, des... C'est un mauvais plan ça. <rire> Est-ce que tu aurais pas mieux fait. Euh... Je joue euh, les méchants, hein, quelque part, non Les défenseurs, c'est les méchants. C'est les kidnappeurs, hein, hein. Ouais, d'accord. Donc... <rire> Donc il faut que je Donc tu peux rire diaboliquement, diabolique, c'est permis. Plan, c'est même euh, conseillé. Bah là, c'est soit tu prends le risque de te pencher. L'autre smoke, il est où L'autre smoke, il est ici. Il couvre un angle qui est un peu pourrave donc je pense que le smoke a des chances d'être ici, ouais. Je pense aussi, et... Ah, quoi Non, en fait, t'as oublié de retourner ton petit... Euh, oui. VH. Ouais. Euh... Euh... Eh bien, je vais me pencher. Tu te penches Donc, hop ah, t as, t as, tu joues ton bateau d'office alors. Donc. Est-ce qu'on a la ligne de vue là bah, bah oui. Oui. Euh je sais pas. Franchement, ça se discute euh, moyennement. Moi je dis que j'ai la ligne de vue. Qu'est-ce que vous voulez contester Personne, non. De toute façon, Donc là je suis obligé de la dévoiler du coup. C'est ça Oh c'est pas. il est pas là Ouf. Ah Bon. Vous avez eu peur quand même Ça vous a fait perdre déjà presque 3 minutes. Donc du coup je mets ce mot là Ouais, pendant qu'on fait notre truc. Se moquer là, vous l'avez... Tu peux peut peut-être euh, bah, péter le barbelé, comme ça tu seras tranquille. Oui, donc je détruis. Alors, c'est ta deuxième action. Troisième. Non, ta deuxième, deuxième action. Tu as fait oui. une première action pour péter la, la, la barricade. Si Ce c'est juste un mouvement. Et là, tu fais une deuxième action. De toute façon, tu n'as droit qu'à deux actions. Ah oui, tu oui. Tu oui, oui, okay. pètes le barbelé. Oui. Ok. Deuxième action, il te reste... Il te reste, tu as dépensé un mouvement pour te pencher, il te reste quatre de mouvements. Alors si c'est le Brick seul et que tu rentres, c'est un peu chaud. Moi, je, à ta place, en plus il y a la caméra, est-ce qu'il vaut pas mieux du coup la temporiser, genre te recacher, et puis après on mettra peut-être le drone pour aller chercher là -bas. Ouais, ouais, ouais, je pense. Ouais. Parce que si tu rentres et que c'est le Brick seul, il va venir au pour te. Ouais, comme ouais. tu peux plus te mettre en overwatch maintenant. Euh, je pense pareil que toi du coup. Donc du coup, je euh, fais une marche tu arrière, vous... euh, tu te dépenses. Voilà, je me dépense. Je te redresse, tu te redresses, tu te redresses. c'est mieux que ce dire. Parlons dépenche. français. Non, non. me <rire> ah. euh, Du coup, elle, elle a terminé son activation. Que... Et elle n'est pas en Overwatch. Oui, c'est ça. Tu aurais même peut-être pu reculer d'une caseux. Tu peux l'instruire. Ouais, non, il ne viendra jamais te chercher, là. Non, oh, quand même pas. Il s'agit là de notre première et grossière erreur, hein. évidemment, contrairement aux jeux vidéo, ici, Léo peut et va d'ailleurs aller chercher H à l'extérieur du bâtiment, ce qui fait qu'elle n'est pas du tout à l'abri et qu'elle aurait dû à minima prendre un maximum de, de pas de recul, de mouvement de recul pour se mettre à l'abri. Bon, vite, parce qu'après, c'est vrai tu bouffes sur mes 5 minutes. Hein, si tu... Ah, ok, <rire> bah, c'est bah, trop là, du coup. Et et elle te reste un deuxième existant, opérateur. En fait. Ah. Il blitz. Donc, euh... Il faut retourner le petit machin quand tu l'actives. Oui, d'accord. Et là, du coup, avec blitz... En fait Castle voilà, soit il menace, je pense pas qu'il aurait laissé aucune protection Peut-être que lui est fake, parce que sinon là il y, y aurait personne, c'est bizarre Lui serait fake Bah tu vois Castle Castle, si lui est fake c'est dire qu'il y a personne dans la zone C'est quand même bizarre de mettre personne dans la zone J'avoue parce qu'en plus on arrive middle et on peut aller dans n'importe quel endroit Ouais Donc moi je tenterai une, une petite penchage de tête et s'il est pas là, bon s'il est là c'est dommage d'accord une protection, bon, s'il est pas là tu peux me péter le brouillard à distance du coup je t'action des j'avoue. On tente On tente, on tente de vrai ce qui... <rire> Non mais, mais c'est nickel. Donc du coup, on détruit. Première action, tu détruis. détruis. C'est cassé. Tu penches alors. Et je penche. Je penche. Voilà, ouais. aïe, aïe, aïe, aïe. Je penche. Aïe aïe aïe. Ça penchez aïe, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, aïe. là. Alors attends. Là, qui est ce qu'il peut le voir euh, Est-ce que là je te vois Non, je pense que je te vois pas. Ça c'est à toi, non Ouais c'est ton truc de vache. Je te vois pas pour l'instant... De là, est-ce que lui, il est mieux de te voit là Moi. Non, est-ce qu'il a le mur On contestera. Laisse le faire, on n'a pas regardé ça. Ouais, j'avoue, ouais. ouais euh, <rire> non, là, je... je pense que non. Là, je te vois pas. Euh, par contre, Castle te voit. Enfin, le... Si, c'est... Ouais, le fantôme de Castle me voit. Le fantôme de Castle me voit. Yes Ah, c'était sûr. Ok. donc du coup, je peux mettre Castle ici. Attends, vous savez qu'il est là. Je pense qu'on est pas mal, gagné, là. Ouais, là, je pense que dans, <rire> on t'avait lié un quart d'heure à peu près. Hein. <rire> une partie, il faut le dire, Spin, hein, regarde, une partie c'est un quart d'heure. Quand, ah les... <rire> quand on joue oh. avec le boss, c'est un quart d'heure. Oh. <rire> bon. Je veux dire, c'est la première fois que je joue sans le déploiement euh, automatique. Hein. Première <rire> fois que je suis tout court. Pas de lui. Moi, suis... c'est vrai. Aurais... Alors là, du coup, tu pourrais droner et au moins, on, on... bah voilà, toute la pièce allait... bah, est. Ah non, bah, euh, non, on ne pourra pas, parce que du coup, une action péter le drone, tu n'auras plus d'action. Et puis en plus c'est un brouilleur. Le brouilleur pardon. Non il faut péter le brouilleur. Péter le brouilleur mais après tu n'auras plus d'action pour ce sourcil donc comme l'autre il faudra que tu te remettes un peu peut-être au chaud. Et eh bah ben, c'est bien ça. Mais genre au chaud un peu plus loin parce que s'il les... si, va être énervé de venir te chercher. Ouais ouais, ouais ouais. Ok. Et eh bah ben, on fait ça on pète le brouilleur. Ok. Boom. Deuxième action donc il te reste plus d'action. Il me reste plus d'action. Genre. genre fuis quoi, fuis loin parce ouais. que je pense Et... qu'il va venir te chercher. Et du coup il me reste. 4. mouvements. Quatre, Quatre ouais. mouvements. Donc du coup on enlève ça. Donc ça c'est un mouvement. Donc, un mouvement. du coup j'étais ici on est d'accord. 2 et là, du coup je me mets là. Quatre. Ok. Et là, bon, là, pour venir te chercher, il faut être courage. Ouais. Euh, on arrête là, parce qu'on laisse le scoot pour l'instant. Ouais. J'ai plus de 3 minutes pour jouer C'est chaud <rire> C'est <rire> méga chaud <rire> Ok. Bon, l'avantage, c'est que bon, bon, on s'est on fera monter. C'est torché. Après je vais pas dire le reste, parce qu'il nous écoute. Ouais. En plus je pense qu'il a grave la haine en plus. Ça... Je pense qu'il est... A... On a pas le droit de parler quand il joue, Maintenant qu'il est révélé, autant tout de suite euh, jouer Cassel. Donc, je vais commencer par jouer Cassel. Hop. Voilà. Donc, il t'a laissé même jouer la, la recrue, je vois. Bah, c'est qu'en fait, avec le temps qui me reste. Donc, Cassel, il va faire. 1, 2, 3, 4. 5 il se penche. Il va se pencher là. Il a la ligne la ligne, je pense. Non, plus. Alors là, je me demande si je te vois Non, je, te, je pense que je ne te vois pas. Je pas tenter le truc. Ah mais oui, attends. Je vais me faire. 1, 2, 3, 4, 5 ou 4. Mais c'est encore mieux. Excuse-moi, je suis là. Pourquoi ne pas carrément aller tirer sur H Vous ne l'avez pas beaucoup reculé. 1, 2, 3, 4, 5. 5 combien, combien de fois on a rembobiné c'est ça la oui, question qu on a droit ah oui, oui j'ai vu le pas arrêter de faire 1, 2, 3, 4, 5 ah oui j'ai vu JB euh, elle... là je est... le dis JB et, et, et Marc je les ai vu jouer et ils rembobinaient 1, 2, 3, 4, 5 et ils sont meilleurs que moi alors 5 <rire> je me demande si j'ai pas une petite ligne de vue hein. bon, de toute façon ce que je vais même faire puisque même pas en Overwatch je vais faire Ah oui non. 5 Bah oui là je te vois. Je te tire dessus. Alors c'est. Voilà, c'est mon est -ce collègue. Est-ce que, est que tu contredis ou pas Donc je te tire dessus. J'arrête. Je te tire dessus. Est-ce que tu dis que je te vois pas Je pense que là, euh, il faut encaisser comme un homme. oui oui, ça oui, me oui. paraît compliqué de contester oui, ça. Hein. Je ne peux pas contester ça. Ouais. Donc, euh, je, vais, je vais faire des dégâts. Donc euh, c'est. Castle Yes. Donc j'ai... Oh la vache. Deux rouges et deux, deux oranges. Bon bah est morte. Alors ah, on aurait pu faire un meilleur trait hein. En fait il fallait pas la laisser là, il fallait reculer mmh. parce que si lui il était mmh. là et vous ne saviez pas. On y là Allez. Il n'y a pas de couverture hein Non. Mmh. Oh la vache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Overkill. Overkill. Bon, bah je suis une idolie morte. Ouais. Elle ça, est morte, mort. oui. Aïe aïe aïe. Et ensuite, j'ai fait une première action. Ça fait 5 mouvements, ouais. 5 mouvements. Bah, je vais me mettre en overwatch. Je vais me mettre en overwatch euh, comme ça, là. Il y a ça, tu vois, il y a lui que je pourrais peut-être éventuellement... Comment il me reste Oh là, 4 minutes 53 Ah ouais, ça va, ça, <rire> ça, ça va, ça va, ça va trop éteint. <rire> Allez, alors je passe. Je... C'est là, hein. Non, c'est là. Euh... Oui, là. si, si c'est là, exemple. Il faut juste appuyer, voilà. Alors, lui va monter, il va se mettre en Overwatch. faut que je fasse vite, du coup, il me reste 3 minutes. Hop, donc IQ, c'est fait. Termite. Première action détruire. 1, 2, 3 Pas de caméra Non 4, 5 Et je vais me courir, courir pour me mettre au contact Donc ça, je ça que, fait une première euh, action euh, ouais, Non je ne vais pas courir en fait Je vais me mettre en avant-watch comme ça C'est plus prudent Donc j'interromps mon mouvement Ici ouais. je vais me mets en avant-watch okay. Ça me paraît plus prudent Parce que tu peux quand même toujours Venir me chercher par derrière Ah bah non comme Ça je peux me mettre ici donc, tu as mis IQ, oui. IQ a mis un. IQ, euh... donc le euh, stagiaire hein, qui n'a pas de pouvoir, a mis un jeton de surveillance ici. D'accord, ok. Voilà, donc ça c'est mon premier. Et le dernier qui est ici, bah écoute, il va faire. Euh, tu, un... tu as retourné leurs jetons à chacun Pas encore, bah tiens, regarde, hop, ils sont tous faits. Voilà. Donc, première action cassée ici. Oups. Oh, ça va, j'ai deux minutes, je peux quand même temporiser. <rire> un, deux, trois. Alors qu'est-ce qui peut me menacer là 4, 5. Cinq... Pas de caméra ici. Non plus hein. Est-ce que je me mettrais pas en Overwatch au cas où lui viendrait, il aurait l'envie de venir me chercher Ah bah à mon avis c'est lui le vrai hein. Tu penses pas ouais. Il n'aurait pas laissé un, un.. Il aurait pas mis que lui là et un, un, un boulevard ici, non Ouais ça restera. Je cours ou pas Ouais. Ok. Il a courir deux, c'est pas dingo. Bah, à une case près, je vais juste m'arrêter là. Ça sert à rien que je m'expose me, pour rien. Tu n'es pas obligé de courir la distance euh, qui est... Non, non, qui, tu pour ce que tu veux. Voilà, donc là, je pense qu'on a terminé. J'ai fait toutes mes activations. Donc du coup, euh, c'est à toi. Il me reste 4 minutes. On est au premier tour, d'ailleurs. Hop Il me reste 4 minutes... Pour en activer 3, du coup. Pour en activer 3, ouais. Exactement. Alors nous, on va avoir moins de temps au prochain tour, parce qu'on a un opérateur de moins. Ah, il va falloir le retirer, ouais. C'est à la fin sais. du tour que tu ah, fais ça. D'accord. Donc on est pénalisé. Vous aurez euh, une minute de moins. Euh... Non, non là, deux minutes. Deux hein. minutes de moins. On sent ton tour. Et coup, coup, vous aurez un personnage de moins à jouer. Oui. Avec la recrue, tu pourras. D'ailleurs, j'aurais même pu le faire. Hein. La charge électrotermique de là-dessus. Descendre. Et au moins, tu crées un danger en plus. Parce que Jaeger, il est où le Tiger Il est là. Sachant que Pulse est en haut, c'est sûr. Donc Jaeger est forcément là. Donc ici, il n'y a personne. C'est sûr il a compté les cases de pulse en partant d'ici. Donc c'est comme pulse c'est là-haut. Oui je vais te Sauf si c'est du bluff. Ah, tu serais vraiment sacré acteur. Ce qui n'est pas impossible. <rire> bon allez, je vais faire. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Hein. Non. Je vais faire smoke. Ah, c'est. tendu, hein. On prendrait plus de temps en fait. Hein. Donc smoke, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Smoke, il court à combien Il se oui. court à 2. 5, 6, 7. Première action. Deuxième action, il tire sur... Je pense qu'on ne peut pas la contester. <rire> non. Ça me paraît compliqué. Ah oui, mais ça me prend toutes mes actions. Donc si je ne te tue pas, je vais me faire... Ah, si tu oui, si tu me tues pas... Bon, écoute, hein, c'est un... Allez, hop, je tire. Hop. Ok. Je suis à 1, 2, 3, 4. Je suis à 4, donc je te le tire deux dés rouges et uniquement un dé orange Puisqu'il a pas Parce couvert. que tu as, tu as ton couvert, grâce à ton bouclier Heureusement sinon on était cuit On si. l'est peut-être, on peut-être mais... Ah oui parce que... Ouais, non, on va voir Il y a combien de points de vie, hein pas 4 dés dans la main, Escro. Escroc Ah mince, j'ai essayé, mais... Voleur Vous <rire> <rire> s'en rendu compte <rire> Au bruit dans, dans la main Moi c'est tout à l'oreille, <rire> <rire> <rire> Donc, euh, tu as combien de points de vie 5, pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moins 2, ça fait 4. Donc, est il est que... au bord de l'agonie. Ou alors, est-ce que je... ça vaudrait le coup de relancer Là, j'ai fait... 1, 2, 3, 4. Normalement, je fais en moyenne 5, 6. Et là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah C'est pas parce ce que tu as fait. Hein. Franchement, euh... Bon. Non, mais là, tu vas me tuer au prochain tour. Oh oui. Hein Avec joie. J'ai fait, fait mes deux actions Oui tu as dû courir. Ah, J'ai dû courir. <rire> bon, ok. Alors sachant que prochain tour si ça suffit pas, tu fais descendre lui là et tu le finis. Ah ouais j'avoue. C'était ça mon plan B. S'il sort, on avait toujours quelqu'un derrière. Allez, je vais venir tout te terminer. Pulse. Je le dévoile forcément. D'accord. Ah oui on a oublié tiens pour les gens qui nous regardent, il est localisé. Justement. Il est localisé, exactement, tu as raison. Il va faire 1. Un... Ça on peut l'enlever. Ouais, hein. on peut l'enlever. 2, 3, 4, 5, 6. Et quoi à 5, donc sept. De la main. Je suis à 7, il me en reste encore 3. Je te tire dessus. Donc tu as 3 cases. Pulse 3 cases, 2 orange et 1 jaune. Là ça craint. Là ça craint. 1, 2, 3, 4. Ouais, moins 2, on est mort quand même. Voilà. Hop Alors la tactique, la tactique portée fenêtre n'a pas apporté ses fouilles. Ouais. <rire> oh, mais ah mais c'est pas fini. Ton hein. tour est terminé. Ah, mon tour est terminé. Je me mets en overwatch. Donc nous avons perdu. Bah, tu peux plus, du coup, tu n'as plus le droit de faire d'action. Je plus ouais, droit de faire d'action. Tu peux juste finir l'action qui était en cours. Donc là, nous, on a moins de Ah cours. oui, mais on a oublié d'arrêter pendant qu'on tire. Quand j'ai tiré. Ouais, vas-y, bah oui, tu as raison. Tu peux Overwatch. Ouais, oui, si, si, tu as raison. Donc, je peux me mettre en Overwatch. Euh, ouais. Donc, toi, tu peux descendre soit par là. Soit de l'autre côté. Soit par là, soit ouais. par là. Ouais, il vaut mieux me mettre comme ça. Il vaut mieux me mettre comme ça en Overwatch. Je ne sais pas. Ah, ou alors, j'aurais pu me courir, mais bon. On va plus courir pour revenir à l'intérieur, mais c'est pas grave. Allez hop Ça va vite, hein Ben voilà, ah bah là, le tour dit... est terminé, ouais. donc il faut retirer... vous... Donc, ah ben, bah, tu alors, les as retirés, c'est ça euh, Retirer... Oui, ça ouais. c'est fait, voilà. Donc on passe au tour 2. Alors, il faut retirer tous les jetons, est-ce qu'il y a du localisé Euh... Non. Ouais. ouais. Ça a été était le tir pigeon. Là, c'était un petit peu mortel, ouais. C'est vrai que... Voilà. Les créneaux n'étaient pas bons. Nous voici au deuxième tour et on est déjà complètement en panique hein, puisqu'on voit la partie nous échapper à cause de notre excès de confiance de début de jeu. On voit qu'on a déjà beaucoup moins de temps maintenant pour, euh, pour jouer. On va se poser rapidement la question au début de descendre IQ, de faire descendre IQ notre, notre recrue pour éliminer les deux opérateurs défenseurs sortis de la salle Est, ceux qui ont tué euh, Blitz. Malheureusement comme Pulse étant en surveillance, c'est une très mauvaise idée. Euh, Termite, moi je vais le faire progresser euh, au plus, le plus rapidement qu'il puisse tout en restant prudent pour essayer de, de venir au soutien puisque je sens bien que là on est, on est déjà sous-effectif dans la zone qui semble contenir l'otage. Euh, je vais également faire profiter euh, Thatcher du fait qu'il y ait peu d'opposition autour de lui pour avancer aussi, et puis éliminer les derniers euh, jetons leurre, savoir euh, confirmer vraiment où est tout le monde, où sont tous les défenseurs, et donc par déduction où se trouve vraiment l'otage. Alors Léo qui possède de moins en moins de pions l'heure va tout simplement arrêter de bluffer et resserrer son emprise sur la salle Est, euh, mais aussi profiter de son ascendant et essayer d'éliminer un maximum d'attaquants avec les quelques opérateurs qu'il a à sa disposition dans les salles périphériques. Ah c'est tout hein c'est tout. Allez, Allez deuxième trois tour. Prochain tour. Est-ce que tu veux... Alors toi, du coup, tu vas... Attends, on y va. Prochain tour. Non, c'est le tour. Donc. Là, tu pourrais descendre, mais on n'a pas pris de frag, tu vois. Parce on aura pu fraguer les deux. Et si mmh. tu en tues un, tu risques... Ah, je sais pas si tu pourras tuer les deux, en fait. Ils ont combien de points de vie 4 et... Smoke, 5. Parce que là, si tu descends là, 1, 2, 3, 4, tu peux peut-être à très courte portée. À très courte portée. Tu as peut-être moyen de tuer les deux, hein oui, il en a un match ici. Ouais, pour l'instant, oui, il est face à son pote. Ah, oui. Tuer tu les deux avec deux tirs Ah bah oui, en plus, on peut pas. Euh, tu pourrais en tuer un, mais... Je sais pas. Sinon, on les miens, déjà. Ce qu'on a oublié de faire, d'ailleurs, tiens, c'est de remettre nos petites Oui. Dans la, dans la, avec la pression. Il n'y a pas pensé. Bon, je peux pas les remettre. Ah, ça change, hein, en, en, tiens, en, en, en format... Format timé, Ouais. Toi, tu l'avais déjà fait Non, c'est ma première rencontre. Bon, on peut reprendre du coup. Alors sinon, je, je optimiser mes opérateurs, et puis c'est tout, puis on a mis après. Allez. Allez, je vais utiliser... Donc c'est toi qui commences. Cette ouais, avec, avec euh, Thermite, une exothermique. Oui. Ici, donc, je casse le mur, et avec ma deuxième action, je vais ouais, faire... Attends, est-ce donc... qu'il y a une caméra Oui, il ouais, y a une caméra. Coup, je fais une action ça. détruire, pour ah, ma allez. deuxième action, action détruire sur la caméra. Ok. Et puis, alors, donc où sont les menaces Degger, mais il faudrait qu'il casse un mur, donc il ne pourra pas venir. Ouais, alors je vais juste me mettre à l'abri. 1, 2 pour mon mouvement. Tu veux pas te mettre en oeuvre. Ouais, trop chaud, mais je me, voilà, je me mets juste au chaud. T'as pété un mur, ok. C'est ça. Et avec Thatcher, je vais... 1, il me perturbe, ce dé. 2, 3, 4, 5... Voilà. Y Loup y est-tu Loup n'y est pas. Mute n'est pas là et donc mute est forcément ici. Donc on sait que l'otage est là déjà. Le problème c'est qu'on ne veut plus rentrer parce qu'il y a <rire> plein d'opérateurs. Ils sont tous de l'autre côté ouais c'est ça. Ouais, donc je vais courir à deux. Où sont les menaces encore une fois Il y a Jaeger, il y a Castle. Euh, je vais courir à deux pour faire un et deux me pencher. Ouais. Et avec ma deuxième action, je vais overwatch. Très bien. Voilà. À toi, euh, bon mon cher Léo. Oh, mais j'ai 10 minutes Oh là là, <rire> il vous reste plus que... Oh, mais c'est tranquille. Bah, je peux même me prendre un peu de temps pour vous... Euh, pour, vous euh, pour vous narguer. Pour vous narguer un peu, ouais. Exactement. Là, on est sur Putain, le... Putain, car... il ne reste que 3 minutes 52, là, franchement. Là, là on est on sur vrai. du karma, quand même, parce qu'on était tellement sûrs de nous au <rire> début. Oui. Oui. Il n'est pas terrible ce jeu, hein. <rire> ah non, je... Mais c'est pas fini, hein Vous en avez quand même trois... Bon... Vous pouvez encore descendre pour... On euh... peut encore faire quelque chose d'ailleurs... Eh oui, tu... vous ne l'avez pas fait ça, vous n'avez pas voulu tenter le truc. De descendre avec IQ pour essayer de faire... Euh... Si tu l'avais tué, nous tu aurait riposté, on t'aurait encore perdu des points de vie, je sais pas si c'était l'idéal, franchement. Il vaut mieux essayer de créer la surprise quelque part. Est-ce qu'on peut descendre, se mettre là, et pencher tout en restant ouais. là ah, mais t'es quand même exposé à son retour de flamme. Ouais, quoi. mais il y a quand même le monde. Ils sont deux, quoi. Parce que lui, il joue après. en Une fait. faut que t'as fait ton activation, si tu le tues pas, ouais. il a, il a son, sa riposte et après c'est son. Donc, si plus je serai à longue distance, donc je pourrais pas profiter de la euh... Je vais activer euh, Smoke. Voilà. Je vais activer Smoke. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Et je vais le mettre en nouveau patch. Presque c'est ça. Et puis... Euh... Mais après, de là, euh, t'as vu mon casque. Ouh... Attends, attends, tu la pas. Euh, deuxième colonne, deuxième ligne. De... Ensuite, je vais activer euh, Pulse. Je suis content que tu ne sois pas allé me les descendre. Pulse va faire... Mais peut-être que moi j'arrive, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 5, donc je cours. 6, ouais. tu remontes. 7, c'est un nouveau tour, hein, je ne suis pas descendu ce tour-ci. Hein, non, c'est euh, bon. 7, oh, ouais. et je me mets en Overwatch. Okay. Et je vais me mettre. Euh, où ce qu'il est passé C'est le miracle. Voilà, Je vais remettre ça ici. Okay, bon. Au moins, ça fait un moment moins est dans la pièce. Enfin, oui, c'est vrai facile de voir mon côté les choses Non, moi je vais aller vérifier, le but, le but de ça, c'était ça Ah Thatcher, oui, Thatcher, il tire à... Il tire à... Il fait combien de dés 1, 2, 3, 4, 5, 6... De rouge à orange Ah, quand même Quand tu veux Tu viens quand tu veux à la maison 6, Ça en fait 3, Castle, il, est... il a combien de points de vie il en a 5 oui. Tu peux, être joueur. me faire un petit truc de cow-boy, là <rire> Je me penche, je te tire dessus, oui, mais je me penche une fois, je me prends un, un, une balle, je te tire dessus, toi par contre t'es pas du tout euh, es à portée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assis je te fais deux 2 rouges, 1 jaune, il a combien Il a 5 aussi. Ça vaut peut-être le coup hein. C'est vous qui voyez. Je peux faire un échange de pions vu que oui. euh, vous en avez déjà perdu... n'y a pas beaucoup de risques, c'est vrai. Donc ça peut être pas mal en fait, hein. ça peut être pas mal pour vous retarder. Donc je vais faire ça, c'est euh, un petit peu... Un petit peu osé, non, on est là pour le spectacle. Mais bon, je vais faire ça, je vais faire... 1, 2, 3, 4... <rire> et je faire vérité. 5, je me penche. Le, Allez. le moment Allez. de vérité. Bon, on a un jeton relance, et là c'est le moment de conserver si... Euh... Alors on arrête. Euh... Yes. Donc là, c'est oui. vous qui devez perdre du temps. Maintenant, donc... bah ce que je tire juste, non On perd du bah temps. Normalement, te ouais, mais bon, c'est pas grave, vrai spécial. Pour, pour les tirer on est en. Oui, oui, oui, vrai Donc on est d'accord que tu m'as dit 6, euh, hein Donc 2 rouges, rouge. rouges et 1 orange. 2 rouges et 1 orange, mais j'ai une protection lourde, non, on est d'accord. Tout hein. à fait, oui, oui, nous sommes tout à fait d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu t'en mets 3. Tu m'en mets 3. Est-ce que vous, euh, vous utilisez votre lance voilà je suis au maximum de ce que je peux faire, là je suis moyenne-basse, là je suis moyenne, je pense qu'on fera pas mieux. Je le tuerai pas de toute façon, d'un truc. Tu... Non. Donc au mieux on le garde, même. on le garde. De toute façon il va me tirer dessus, je vais riposter, il est mort. Ou il tire pas et il est mort quand même. Donc t'es localisé par contre. Ah, je suis localisé. Non mais, moi mon but c'est de vous tuer en un coup, tu l'as compris. Donc on... Oui toi t'es pas là, pourquoi <rire> Bah oui, donc évidemment... Évidemment. me tirer aussi. Absolument, oui ah. je tire. On remet pause. Je tire. Donc on est d'accord que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout à fait. Donc il faut que... Je vais lancer deux roues et un jaune. Ouais. Donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 de points de vie. C'est ça. Donc en moyenne, je t'aime. Te... Je Est-ce euh... que tu... Suis... Ah non, tu es penché ouais, ouais. Ah, ah c'est ah, le drame ha Ah, ah c'est le drame, t'as vu la... Regarde, regarde, L'alarme qui coule qui... Non, non, non, mais tu sens... Attends, regarde... <rire> pour la science oh, non <rire> Je vais peut-être pas tirer, mais c'est un petit peu idiot, hein. Ah bah oui, pour le coup. À la es là, maintenant ah, que t'es là. Tu peux non, fuir mais... aussi, hein. On te jura mais tu peux fuir. Bon, bah, je vais sacrifier qu'à seul, allez. Pour le, pour le spectacle, ça serait trop <rire> facile. Peut -être ah non, mais je suis complètement idiot, là. Vous êtes penché. Quel idiot. Ah, bah oui, non. Je pensais que vous étiez pas penché. J'ai pas vu, en fait. Parce que tu vois, j'étais là, tu vois, je l'ai vu sur la ah, tranche. J'ai pas vu que t'étais penché. pas assez gros Bon, tant pis. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ah, 7 à la vache, oui Ouais, d'accord. Tu en prends 4. T'as bien fait de venir. Il y en a Et, combien bah, Il lui en reste plus qu'un. Il en avait 5 aussi. 7 moins 3, 4. Et donc, je riposte. Vas-y. Bon, là, c'est bon, on va relancer si on ne finit pas, mais ce serait quand même assez surprenant. Ouais, 4, ça suffit. 2, 3, 4. Euh. Non. Non. 4 moins 3. Ça fait 1 en oh, survie. Ah, bah oui, on est obligé. Joker ah, C'est con de perdre le Joker là-dessus, là, ça va me lancer. Allez, remets Dis le type qui a plus d'opérateurs. C'est parce que je me suis C'est bon, 5. 5, 3 2 En sueur, c'est bon. <rire> Léo vient ici de faire sa première erreur et lui aussi de pêcher par excès de confiance, puisque le de faire un échange de pions comme il le prévoyait, il vient en fait de resserrer l'écart entre nous à notre avantage et de perdre le contrôle d'une zone cruciale. Bon. Oh là là mais, Mais il n'est euh... pas en forme là, Thatcher, non Non Il n'est pas en forme. Non, non, non, pas du tout. Et puis, il est, uh, Thatcher est localisé. Il n'est pas ça, lucide. Là. Il n'est pas lucide du tout. Il est localisé. Voilà. Alors, j'ai fait le taf, et toi <rire> j ai, j ai Ma façon de faire, enfin, qui, qui a été de ta façon, au final, c'est toi <rire> C'était la technique qu'on a utilisé, quand même Bon on A permis de voir qui était où et où C'est vrai. Lucide. Au moins, on a une réponse. J'en ai, euh, ai activé combien en ai activé... Ah, c'est ton troisième Ah bah, donc, alors Ok, donc c'est à toi. Hop, euh, non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Ah non, faut mettre lecture, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec lui Bon, là, on a le temps d'y réfléchir, donc prends ton temps. Sachant ouais. il va encore bouger. Mute et Castle. Euh, non, mince, pardon. Jaeger. Jaeger, en mode bandit. Donc lui, éventuellement, et Mute qui est là. C'est les deux seuls qui peuvent... Les autres pourront plus t'attaquer, ils ont terminé. Est-ce que t'as pas le temps de faire un truc genre 1, 2, 3, 4, 5, ah non tu pourras pas. Tu pourras pas, tu pourras pas. Il peut courir aussi non Ouais ouais 5 ouais, ok. Mais c'est une action de prise quoi, donc euh. Où tu peux. Là c'est open, tu peux peut-être descendre et re-rentrer là. Tu seras spoté mais là il peut pas tirer à travers, donc finalement spoté n'a aucune importance. Et là t'as quand même un boulevard pour après faire sauter ça. Et créer une autre ouverture, tu vois Ouais, je pense que c'est. Après mes conseils, t'ont pas porté chance jusqu'à ouais, maintenant. Non, mais... euh, moi, je faisais confiance. <rire> bon... Là, vous avez été un peu imprudent. Euh... Après, les, cr les créneaux, c'est pas moi qui les ai faits, perso. C'est à dire que là. <rire> ouais. bon, par contre, ouais, ouais, ouais, ouais. par contre, vous avez. Ben, voilà, maintenant, vous commencez à savoir où je suis et, ouais, ouais. et j'ai quand même perdu un opérateur. Après, un coup de génie, le tactique. Oui. <rire> <t 'as pas. rire> <rire> enfin euh, il a quand même vous a bien blessé hein, non bien. Oui c'est vrai qu'il va faire mal par, Non mais je pense qu'il peut, peut retourner là-bas Là il peut pas, ça c'est du mur euh, blindé Oui non mais je parle de, de, de passer là et de rentrer Bah là il va faire 1, 2, Ah non je peux je pas, pas. Passer, je peux Non pas. en bleu il peut pas descendre Moi je peux pas descendre Donc là t'as as. Bah, mais, moi, je parle ah oui, oui oui bien sûr 1, 2, 3, 4, 5, 6 faut que tu cours par contre ouais. Et de là Et de là Tu fais rien de plus et juste on se met en menace pour le prochain tour, parce que là tu peux le latéraliser et on a une chance de démolition. Donc au prochain tour tu peux la faire sauter le faire sauter, ça va l'obliger à bouger, en tous les cas. Et ça me laisse de l'habitude pour faire d'autres choses peut-être. Voilà. On peut juste créer une menace. Ouais. Je suggère hein, maintenant je comprends. prends plus de responsabilité. Non, non, mais je, je pense que c'est une bonne chose. Alors, donc on l'active. Hop. Hop, il descend là. 1 un, euh, un, du coup. 2 ouais. Deux, trois, quatre, cinq, six. Mais comme Alors ça... là, tu es, tu es caméra, donc tu es ouais. localisé. Oui, et tu pourrais faire l'action détruire en dernier. De toute façon, le smurrier peut pas le péter, il n'a rien qui détruit le rouge. Il n'y a que Pulse qui va pouvoir te tirer dessus par contre. Mais il a déjà joué. Oui, oh, il a déjà joué, oui. donc t'es tranquille. Il me reste Jaeger et Mute qui n'ont pas joué. Donc je serais toi, je péterai la caméra, et au prochain tour... Ok, bah oui. Comment ouais. il va péter la caméra Non, là celle Ah oui, celle-là. Oui, oui, ouais, celle-là. Ouais. Donc action détruire, tu as couru ou pas Ouais il a couru. Ouais. Donc tu as plus de. Là bah, c'est bon. Mais là il peut pas venir légitimement. Est-ce que toi. tu as fini là. Oui. Tu veux pas te mettre plus proche Parce que s'il venait de là, 1, 2, 3, 4, Non il peut pas venir en fait. Je sais pas, juste peut-être faire un beau créneau cette fois pour. Je sais pas d'où il peut arriver, mais euh... Non là, je vois pas d'où il peut arriver. Moi j'ai un overwatch ici, s'il passe il est pas si Je pense que tu es safe. Ouais. Mais après j'ai pas les yeux partout. Ouais. Je pense qu'il est chaud de venir du coup, vu que je suis mal mis et les trucs ton le overwatch est tu... Tu du coup Ouais, je pense. Ok, terminé pour nous alors, c'est à toi Léo. Ok Eh bien, écoutez, je vais tenter un truc. Je vais venger, euh, si je peux, Cassel. Oui, J'aime pas quand tu dis ça. Hmm. Tu vas tenter des trucs. Je vais venger Cassel. Ça fait longtemps que c'est plus là. Donc je vais activer Jaeger. Yes. Il est où alors Je vais le révéler. Il est là. Bonjour. Voilà, il est là, je vais le mettre là. Et comme tu es localisé, je vais essayer de tirer à travers le mur. Ah, j'avais oublié ça, c'est du mur léger. Tu vois qu'il a longue là Non, mais peut-être là. Un. Hein Punaise. Là, je pense que j'ai le 1. Hein Et je vais tirer d'ici. Est-ce que vous contestez Je pense qu'elle est cuit que malheureusement il est cuit. Tu peux pas contester ça, là d'ici... Euh... Et tu ne enfin, te rends compte Non, ce qui est derrière le mur. Je suis derrière un mur et tu es localisé, parce que je t'ai tiré dessus. Et oui, vous pensez que Jaeger était là. Mais non. Non, bah non, c'est incontestable. C'est incontestable. 1, 2, 3, 4. Donc 4, ça veut dire... Un jaune et deux oranges. Vous aurez quand même une protection légère. Ouais, mais j'ai peur que ça suffise pas. Ouh là là Un, 4, 5. Oh oui. Un joli tir. Moins 3. Ça, ça suffit, hein Oui, ça suffit largement. Euh, ah oui, vous étiez penché toujours. Oui. Donc vous aviez quand même une protection lourde, mais ça suffit. Ça changeait rien malheureusement. Si j'avais plus qu'un point de vie. Il me reste deux opérateurs. Et donc, euh, je vais je me vais mettre, euh... j'ai fait, oui, je me suis déplacé de 1, un. un tir, il ça. me reste 4. Il n'y a pas un, ah ouais non, je peux pas remonter là. Je vais faire... utiliser une grenade à percussion orange, je pète le mur, c'est ma deuxième action. Tout à fait. J'ai fait un mouvement et j'ai fait mes deux actions, il me reste 4. Je vais me mettre comme ça. Et en Overwatch. Voilà. Fin du tour Fin du tour. Tac. Et toi, moins un, c'est ça. Hein c'est ça. Okay. Donc il vous reste 4 minutes et moins 8 minutes. C'est ça. Donc tu peux remettre. Petit, la petite barrette. Ah oui, en il fait, retire oui, faut des retirer musiques. les barrettes de ceux qui ont été retournés. Ah, Ça, ouais, c'est ouais. un bon moyen de ne pas, pas, voilà, pas risquer de, de confusion. Ouais. L'aube voilà. de ce troisième tour n'est pas beaucoup plus glorieuse que le tour précédent, mais ne vous en faites pas, la magie de siège va bientôt opérer. Il va arriver deux catastrophes à Léo. D'abord, une rarissime mais salvatrice malchance au dé, suivie d'une erreur de placement dramatique. C'est à partir de la fin de ce tour que nous allons commencer à renverser la vapeur. Alors là, on commence. Voilà, c'est à vous. C'est intense, hein C'est intense. Très très raide. On est au troisième tour, là Juste maintenant, tout à fait. Allez, c'est parti. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Après, vous pouvez aussi remonter à l'étage. Hein. Ouais, mais pour aussi... à quoi bon C'est ça la question. <rire> à quoi bon Parce que là... En fait, il faudrait qu'on se revoie. C'est ça qui est dommage. Ouais. Mais toujours essayer Moi, ouais, je peux toujours essayer de venir ici, de me mettre en Overwatch, parce que lui, il va vouloir passer. Parce que là, si on pouvait, tu sais, smoke, péter il en On peut terre. aussi, n'oublie pas, monter à l'étage pour euh, regagner pour du temps, hein. Ouais, bah oui, mais j'ai plus de... Là-bas, on n'a pas 38 de en fait pas ici, mais il sert pas à grand chose. Sinon, je peux faire ça. Euh, ah, mais si je monte, je peux pas descendre en perdant. Et puis, tu peux aussi disputer. Euh... Ouais, mais là, si on commence à jouer à. Faire des échanges de ah, tirs de comboïs. -mai. Ouais, mais pour, pour ce qui nous reste là, il faut qu'on joue sérieusement. Je vais essayer de me rapprocher de toi. Ouais, je pense. Que... Je te laisse ton activation pour après, comme ça, tu seras en réaction. Ah, mais lui, il va venir te. Je pense qu'il faut que tu joues maintenant. Enfin, qu'on joue le stagiaire maintenant. La parce que sinon, lui, il va venir la dans le dos. Donc, on est obligé de la jouer tout de suite. Et oui. Je voulais la prendre pour moi, en fait, quelque part. Sinon, je... Ou alors, il faut que tu joues, ouais. Ou sinon, moi, je fais rien avec Thermite. Toi, tu prends juste la recrute pour te mettre à couvert et, euh, et la pencher. Pencher Overwatch, et moi, je jouerai qu'après, pour être en réaction par rapport à ce qu'il fait. Et du coup, euh, je me vais là Non, tu te mettrais ici et pencher. Ah oui, d'accord, ok. Parce que là, il va te voir, quoi okay, qu'il Overwatch. Mais la penché, je pense que du coup t'es plus dans le couvert tu vois. T'es plus à couvert parce que sa ligne de tir elle, elle passe pas sur le. Donc à mon sens, ici penché, ça évite qu'il qu se promène. Tiens Alors donc on a Kvaiku alors. Ouais on active, pardon. 1, 2, plus. T'en as aussi des penchés. Tu peux même. T'étais ici, tu peux même faire 1. Ah oui ah, c'est vrai, c'est vrai. Oui. J'ai le réflexe. 1, Mouvement 2. 2. Ouais, 1, 2. Exactement. Tu as fait 2 mouvements, tu as toujours tes 2 actions. Attends, si tu avais fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il faudrait courir pour tirer dessus si tu le tues pas. Euh... Jäger, il a 5 points de vie. Que tu fasses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et après que tu tires. Ouais. C'est que tu fais mal quand même. Au tente, non Bah oui bah alors vas-y, qu'est-ce que vous faites Vous étiez où Vous étiez là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec courir. Même 8, t'as as 4 penchés pour avoir la protection lourde à la limite. On se dépêche 8. Et là tu tires. Alors on a ton, voilà. Et le pire je le finir s'il faut. Donc là. Ah oui, bah c'est pas Bon l'effet de moi qui arrive. D'accord. Alors attends là. On est à 3. Attends, là, là tu tires, donc il faut que je dise si. Oh non, là je pense qu'il n'y a aucun problème. Non, mais là il n'y a pas de doute. Okay. <rire> là il <rire> n'y a pas de doute. Ok, <rire> on a le jeu de, là, de y tir. Il est sans protection. Ouais, la tu peux l'avoir. Et c'est 1-3. On est d'accord, donc c'est deux, mais... deux oranges et un rouge. Et un rouge, donc c'est plutôt pas mal. Deux oranges et un rouge, c'est ouais. ça bon, On peut plus rejeter par contre, donc si tu n'as pas de chance comme moi. Donc je passe combien 5. Aïe aïe aïe Allez. Ouf, oh bien. non Oh okay. au travail IQ au travail Tu vois Encore une fois en sueur, mais, mais efficace Allez Allez, salut Joli, oh, joli, joli Alors, euh, on attend le tour d'après pour, euh, pour utiliser lui, du coup Alors, il faut remettre ouais. là maintenant ah, Non mais nous, on passe notre tour Donc, Ah, c'est euh... à moi, d'accord Bon, ben, j'ai 8 minutes Alors, Alors du coup, joli, joli utiliser. IQ Il faut tenter, en fait Souvent, on est, on a, on a, on on est trop tendance trop trop qui trop en définitive, il faut il faut y aller quoi. Bon là, on reste là, à, on est à deux contre 2 Non, euh, j'en ai trois. Ah oui, tu en as quel qu qu qu qu qu ouais. étage euh... Attends, tu t'es elle quoi. était passée par ici Ah oui, tiens, t'as euh, raison. Là, on voit l'otage, donc on sait si c'est le bon ou pas. Ouais. Ok, bon voilà, ça c'est réglé. Donc euh, je révèle le, le bon otage. Voilà. Ok. En fait, alors là pour le coup, ma question c'était est-ce euh, qu'on pourra le faire après, tu pensais pas que, genre, on pouvait faire ceci En fait, dès y en a des détente de vue, tout simplement... Oui, pas con, oui. C'est vrai que j'ai... C'est la partie... Euh, tu sais, parce que... T'as des personnages, des vrais... Et, oui, et t'as l'otage qui a un film. qui est bon tout mmh. ça, c'est mmh. bizarre. Donc là, t'es pas localisé, hein Non. Tu sais pourquoi je oh, pose la question Oui, je sais très bien pourquoi tu poses la question. Pourquoi ah, Parce que sinon, tu pourrais Carrie Pulse. <rire> c'est effectivement la question. Et donc là, je pourrais te localiser, mais derrière, je peux pas te tirer. C'est ça, malheureusement pour toi. Grand bien si en frère. je te localise, est-ce qu'il y a un endroit où je peux te tirer dessus pas là. Ah Si Je peux te localiser, te tirer à travers là en descendant. Euh... Ouais, ça peut marcher, c'est vrai. Après, donc, fait... je vais activer Pulse. Il va utiliser... Oh J'entends des battements de cœur, là. oh là, <rire> là oh là là, mais, mais, mais, mais c'est Pulse Mais qui est-ce Mais c'est Pulse Non, c'est euh, IQ Ah, c'est IQ, pardon, non, euh, Pulse, c'est Pulse qui dit ça, mais c'est IQ, c'est IQ donc... Elle bat fort, elle vient de sprinter Elle vient sprinter, le, le cœur, donc je t'ai localiser, et puis je vais, je vais descendre, donc je vais faire, donc j'ai fait une action, je vais faire, 1, 2, 3, donc j'ai fait 3, oui. je fais un tir, alors attends, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Avec je suis coup. à 5 avec euh, Pulse. Double léger donc je suis en lourd. Tu es en lourd, tu es en lourd, mais quand même, quand même. Double léger grâce à la table ça, et au... il y a 2, tu as protection légère grâce à ça, et là tu es effectivement... Euh, je n'ai pas d'autre moyen. Donc... Tu es quand même bien protégé, mais je suis dans une bonne distance puisque je vais lancer deux dés rouges et un dé jaune. Et j'ai fait trois cases, donc il me reste euh... deux mouvements après. Deux mouvements. Bon. Tout oh. maintenant. Ah, c'est pourri oui, pour Deux, trois, quatre. Oh, c'est lui ah. Je vais lancer. Tu vas utiliser, utiliser ma relance. C'est le moment. Elle est là. Elle est là. C'est le, le moment. Ah, ah. <rire> Il veut partir. Il veut me faire vrai Il veut partir. Oh, pire Oh c'est pire Moment historique Bravo. <rire> c'est même pas possible bon, Zéro je, dégâts Je peux pas dire que j'ai eu des mauvais jets jusqu'à présent, donc voilà. Bon, IQ, elle est pénible, hein. On va mettre Timeout. Elle est pénible, IQ. Combien hein. il a de points de vie plus Pulse, il a 4. On peut tuer Pulse, Avec qui Non, mais pas à ce tour-ci, mais euh, incessamment j'ai fait mes deux actions Oui, oui, parce que t'as utilisé détecter en premier. Ça, t'as tout le temps du monde. Tu peux même aller faire un petit tour. J'ai fait trois, à quel endroit je peux me mettre ben c'est fini. fini. Trois, je vais faire quatre, cinq, je vais faire ça. pour qu'au moins tu... Voilà. Vous venez d'être témoin de l'erreur fatidique de Léo dont je vous parlais au début du tour. Il a fait revenir Pulse sur la case d'accès à l'étage. Or toutes ces fameuses cases d'accès donc avec des doubles flèches sont considérées comme adjacentes aux zones d'étage. Ce qui veut dire qu'il suffit maintenant à l'un de mes opérateurs de remonter pour me retrouver à bout portant de ce pauvre pulse qui sera sans défense. Ouais Smoke et mute, ils ont les mêmes capacités de tir à peu près. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vais remonter à l'étage, pour vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. <rire> Allez, Smoke. Avec Smoke ouais. Tu vas remonter 1, 2, 3, 4, 5, 6, je cours. Et deuxième action, je me mets en Overwatch. D'accord. Et je surveille ici. D'accord. Ok. Donc ça, c'était Smoke. Et je vous donne je vous redonne la main. Ok. Eh bah ben écoute, ça va être vite fait. 1, 2, 3, 4, je monte. Techniquement donc, Paul s'avait droit ici à un tir de réaction, puisque je passe sur une case d'accès et qu'il se trouve à l'étage en surveillance. Euh, première action, et puis euh, on va quand même en boucler une, on sait jamais qu'est-ce qui pourrait nous menacer nous. Ah bah ben non, tiens, première action, je vais te tirer dessus. <rire> Tout simplement était considéré comme étant à portée euh, courte du coup euh, ça c'est une bonne question. Bah pour moi tu as dit qu'on considère oui. adjacent, donc pour moi c'est portée courte. Donc à 4 secondes près, hein, donc euh, il était temps que je 40. décide. Donc merci pour ce beau créneau. Et donc euh... <rire> Alors c'est pas foufou hein. Ça c'est des jets que je peux louper assez aisément. Et j'ai pas de protection là, non, c'est... Bah je suis par dessus, t'as pas de... Non, non, c'est-à-dire que c'est si, on... en échange de tir, il y a une protection là, En hein, protection, si, ouais, ou si peux tir aussi, c'est la protection légère, je crois. Tu devrais prendre des dégâts en plus, d'ailleurs. Ouais, juste faire... pour la bêtise que t'as fait. Ouais. vas y que.. <rire> oh bon. là là, oh là, là là. Ok, ça ah. se précise. Euh... C'est bien, c'est bien, je suis fier de toi. Et donc, avec les 4 dernières secondes, je me mets en Overwatch. Ah, t'as 40, t'as 40. Ah, euh, est... ah, mais je vais à l'envers! Elle ouais. est presque 83 secondes, 73. C'est 93? Arrête, ah, j'ai l'impression! Et on va surveiller ici pour éviter que ce drame ne se reproduise. Du coup, c'est les parents, sont... c'est à toi. Nous, on a terminé. Ouais. Ok. Donc là, il me non. reste à jouer mute. Euh, je pense pas que vous puissiez. <rire> Allez, Allez fais-nous quelque chose. Ben, oui, je vais faire un truc marrant. Allez, on va faire 1, 2, 3, 4. 5. Yes. Je vais contester ici. Est-ce que. À quoi, tu, à quoi tu tournes toi Attends, tu. Non, où, Mute. C'est mute, t'as dit C'est mieux. Tu mute. Ah, il fait beaucoup trop mal. Non, à vous, le, à vous les studios. Donc. Ah, euh, mais non oh, Mais pourquoi <rire> Parce que Nous, on est là pour la gagne. Hein. Et puis, je me mets en Overwatch. D'accord. Voilà, à vous. Fini ton tour Bah, nous, c'est terminé. Non. Voilà. Vas-y. Okay. Donc là, on est quand même sur une. Alors. T'en restes deux aussi Non, on est quand même sur une salle où il n'y a plus personne qui surveille. Au tour 4, nous allons tenter de tirer parti du fait que Léo, dans la panique, a laissé l'otage sans surveillance. Vous allez le voir, comme souvent, ces deux derniers tours sont très tendus, car il nous faudra trouver le bon équilibre entre sécuriser la pièce pour agir, prendre en compte le fait qu'il jouera toujours en dernier pour nous punir, et agir vite, car il ne reste plus qu'un tour après celui-ci. Parce que si tu te mets en overwatch, si je me mets en overwatch, ça veut dire que s'il descend, il se fait tout de suite rassatiner, tu vois. Ah oui, Et du coup, ok, Et ça permet à elle ou à n'importe qui de faire le taf derrière, en fait. D'accord. Sachant qu'il peut nous gazer avec Smoke, mais euh, je pense que c'est la, meilleur, la meilleure ouais, enceinte. Ouais, je, enfin, je cherche, hein, mais euh, elle, elle n'ira jamais assez vite pour faire tout le taf. Non. Elle peut, si, elle peut courir, a 1, 2, 3, ou pif, 4, 5, 6, 7, sans les larges, elle a 10. Euh, charge explosive et Overwatch aussi, on a un double angle sur l'otage et on a un double angle sur ça. Mais par contre, s'il si descend par derrière, on est cuit. Ouais, c'est ça qu'il faut, qu faut pas oublier. Le derrière, c'est compliqué. Est-ce qu'on... ça on peut l'avorcer de toute façon, il ne oui. peut pas nous avoir... Est-ce que je fais ça déjà Peut-être qu'on de réinitialiser un truc, ça te paraît bien Ouais, je pense aussi. Bon, alors on va tenter ça, mon cher Léo. Qu'est-ce que vous faites Un peu fébrilement, pour ne pas te mentir. Euh, je descends. Alors, où est le plus court 1, 2, 3, 4, 5, ici je suis à portée de fenêtre, c'est pas mal. Sauf que là t'aurais pas de couvert du tout. Ah mais je suis beaucoup trop loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais non, c'est pas possible. Donc je fais ça. 1, 2, 3, 4. Tancher. Et overwatch. Oups. Oh ça veut pas. Tu viens de dire J'en ai besoin là. <rire> On est pas mal, tu penses Ouais. Sans regret Sans regret. Allez, attends et catastrophe euh, au moment où je vous parle, hein, la carte SD qui euh, était dans la caméra déportée, donc au-dessus du plateau, vient de griller. Il va donc nous manquer le dernier quart d'heure euh, sur la, la caméra qui filmait le, le plateau vu du dessus et qui faisait également la prise son. Alors vu le peu qui manque, je ne vais pas pour autant annuler la vidéo, ce serait dommage. Je vais vous laisser voir la, le dénouement de cette partie, de cet affrontement. Euh, je serai obligé de faire des zooms du coup avec le plan qui me reste sur la zone concernée. Ce ne sera pas aussi bien. Et puis j'essaierai si besoin de faire un maximum d'explications pour que tout soit bien clair pour vous. Parce qu'on a quand même, tu vois... Attends. Oui. On a quand même de quoi parler, sauf s'il mourrait instantanément là. Ce qui ne serait pas de chance. On a de quoi euh, exfiltrer assez faci facilement, je pense. On faut juste la faire galoper, quoi. Ouais. Mais sauf que là, elle est maintenant en overwatch, elle. Non, je pense qu'elle est bonne. Là, on est déjà, on la voix. Et donc, je vais jouer Mute, par exemple. Tu aurait la voix. Ou, ou Smoke, peut-être, sans prendre smoke. bien Je vais faire Smoke. Ah non Oui, non, mais oui, non, mais... Il pète ça. Et oui. Il, a un qui... il me tuera peut-être pas, mais... Euh... ouais c'est ça. Mais ça va picoter, quand même. Bon, je vais faire mute. Ouais. Ouais, mute. Mute. Elle va se faire. Il va se faire. Un. Deux. 3. Mm -hmm. Première action, je pète ça. Bon, on a Deuxième action, pas. je tire. Ok. Donc on interrompt. Je suis pingé. Et je suis en couvert léger. Ce qui est mieux que rien. Ce qui me Mais c'est vrai qu'il tire fort le 3. 1, 2, 3, 4. Ouais. Je tire 2 rouges et 1 orange. Ce qui est pas mal. Même... Ce qui est quand même pas mal. Donc là, est. Oh qui... mais bon, j'ai fait des mauvais gestes Ah là t'as battu battu tout bien, quand Là, je fais quand même. Parce que si je l'avais blessée, même là. Ça, ça pouvait suffire à ce cardinateur. Pour la tuer. 1, 2, 3, 4, c'est pas terrible. Elle s'en prend deux Il Y a pas de double protection Attends, Non, il vient de la casser là-bas. L'avantage, c'est que toi, en repostant, là, je que plus. Tu... Ouais. Attends, je peux aussi redescendre avec l'autre. Tu peux aussi descendre avec l'autre, en effet. Oui. terminé, mais le problème c'est qu -ce que c'est ouvert pour moi. Euh, le problème c'est que... Ouais, pourrais... Est-ce que tu peux... Mais non, là, bien joué lui Euh... Ouais. Donc ce sera qu'au prochain tour Tout à fait, oui. Mais euh, il ne faut, euh, faut pas beaucoup de temps. 1, 2, 3, 4, 5... Et il court à combien, de temps Il court pas vite, malheureusement, il court à 2. Ah mais Au lieu de jouer la montre et de rassembler ses derniers opérateurs autour de l'otage, sachant qu'il ne nous reste plus qu'un tour pour l'évacuer, Léo est en train ici de calculer s'il ne peut pas faire descendre son dernier opérateur afin d'éliminer tous nos agents et écourter la partie. Est-ce je peux descendre Parce que si je suis là, au prochain tour tu vas faire ça, tu vas... Tu vas... Ça voilà, prend une action pour prendre Non, faut aller dessus, c'est tout. Ça prend pas une action, en fait, tu l'as. En tout cas, tu l'as pas dit tout à l'heure. Sachant que si tu joues ton deuxième maintenant, après on a une activation et t'as plus personne. Parce que nous, nous en reste un. Il vous en reste un et un reste... et Sauf si tu le tues, bien sûr, évidemment. Ouais. En fait, ce que je me demande, c'est si je descends que je la tue... Ouais. Est-ce que derrière, je peux revenir vous empêcher de sortir avec l'otage Bah oui, tu peux. Mais comment il Faut galoper. Ah, mais il faut péter aussi ces trucs. Euh, t'as pas un détruire avec un de tes persos Si. Pierre est un mur léger, après c'est loin, clairement c'est loin. Là il n'y aura pas de choix facile malheureusement. Si je descends t'es hein. ouais. un overwatch, rouge, tu me tires dessus. Ouais. 1, 2, 3, 4. Si t'es pas à couvert, je te fais un jaune de orange un rouge. Euh. lancer une grenade fumigène. D'accord. 30 secondes. Je la mets ici. Ça, c'est ma première action. Hein. Pourquoi tu mets pause Parce que je me prends des dégâts. C'est pas un tir. Et je te, et je te tire dessus. Voilà. Et Tu peux pas as pas la vision Ah oui, c'est vrai ça Là, ah. ah, Je pense qu'on est sur de la... En plus, il n'y a pas de pause parce qu'il n'y a pas de tir. Hein. Quand il n'y a pas de combat, il n'y a pas de pause. Hein. D'accord. Alors, euh, euh, ok, je fais 1, je recule et je mets mon Overwatch. J'utilise ici une capture de l'excellent mode Tabletop Simulator, disponible sur Steam, que je vous recommande d'ailleurs si vous souhaitez essayer le jeu, euh, pour vous montrer un élément crucial, euh, c'est que le temps là va jouer euh, contre Léo. Léo a fait une étourderie, il est descendu par la trappe que vous voyez à côté du nuage de gaz, en pensant qu'il pourrait me tirer dessus, mais bien sûr il ne peut pas, puisque le gaz cache la ligne de vue. De là, il se rend compte qu'il lui reste très peu de temps, donc il va se replier au plus simple, il va se mettre dos à un mur, qui, vous le voyez, est un mur léger, un mur destructible, un mur orange, euh, ce qui va finalement causer sa perte à la fin de la partie, et on imagine bien que s'il avait eu tout le temps du monde pour réfléchir à ses actions possibles, une fois qu'il était descendu par erreur, il aurait certainement fait les choses autrement. Euh, comment on va sauver la... Alors, la là c'est la fin du tour euh, Ah oui. non, non, il vous reste un tour Ah si, il vous reste un opérateur, oui. Mais non, j'ai oui. mis la fin du tour. Bon, de toute façon, on va le jouer rapidement. Merci. Je pensais vraiment que c'est fini. Tu tires ou pas Il n'y a même pas en Overwatch. Bah oui, ouais. Bah Tu t'es plus avantagé si t'avances, non Ouais, t'es plus avantagé si t'avances un peu. Euh. Un, Parce que là, tu fais deux oranges. Un, à quoi 2 rouges 2, 4, 5. 3 et 2, 5. Ouais. Techniquement, c'est pareil, mais là, avec des rouges, t'as moins de chance de faire des vides avec. Euh, au pire, bouge pas, reste à couvert, je sais pas. En fait, si j'avais bien joué, je me serais mis là pour avoir au moins la protection. 2, 3, 4. Oui, parce que là, là, je vais faire ça si je reste là. Ouais, ah, c'est ça. C'est bien ça. De rouge, ouais. ouais de, de rouge à jaune. Et si tu tues pas, qu'est-ce que tu fais Combien il y a de points de vie Combien il y a de points de vie Mute. 5. En théorie, je fais les 5. Tu peux, ouais, techniquement, tu peux les faire. Et sinon, tu t'enfuis, t'as tous tes mouvements, tu cours voilà. et tu te mets en Overwatch. Ok. De rouge à jaune. 3 et Donc 2, 5. Tu m'as eu Ouais. Ok, il y aura presque plus de temps, il faut lui mettre la pression maintenant, je pense. Oui, parce qu'au final... Tu peux pas faire du tour maintenant. Eh non, tu peux quand même... Attends, tu je peux pas bouger. bouger. Je peux ouais, bouger, ouais. je peux faire 10. Et est-ce que tu irais pas là-bas hey, là pour... 1, 2... 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10... Prochain tour, 1, boum, temps. Ou bon, peu importe, y aura un temps quelque part. Ok, on fait ça. 1, 2, 3, 4... T'es passé là 5, 6, 7, 8... Ah non, non, non, Donc, parce que ouais, c'était... T'étais là, non Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9... Ouais. Et 10 au bout du coup. Alors, est-ce qu'il risque de pinguer Non, puisqu'il n'a plus rien pour pinguer. Il ne peut pas passer là. Ça, il peut pas le péter la plus grenade de la concussion. Ah, il détruit Orange, par contre. Donc euh. Pah non, ici non Ou il y a mal contre là ah Non mais ouais, ici, voilà. Tu fais bien là, non Oui. oui. 1, 2, 3, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 6, Et Overwatch Parce que s'il pète avec son détruire orange, il peut encore te tirer dessus. Ah mais non, euh Overwatch, il m'a tiré dessus et tu as couru. Ah mince Non, faut aller moins loin là. Effectivement. On peut peut-être s'arrêter euh. Ah, à mi-chemin pour vous. Tu sais pour pas avoir à courir. Genre là. 1, 2, 3, 4, 5, ouais voilà ici, comme ça lui. Ouais aussi là. Ouais, parce que s'il pète le mur, il vient, il tue. Et il ferait ça ah, le... Non, non, parce que sur si le overwhat tu peux pas. Ok, ouais, donc okay. c'est bon. Voilà. Nouveau tour. Et euh. Non. C'est nous qui commençons Pourquoi on se fait chier Nouveau tour, c'est parti. à l'aube de ce nouveau tour, on voit donc que Léo a fait deux erreurs. D'abord dans la précipitation, il a fait descendre Smoke par une trappe sans pouvoir tirer sur mon thermite qui est à la fenêtre, et il a dû se coller à un mur léger, donc s'exposant de dos, pour se replier. D'autre part, avec Mute, il a absolument voulu descendre pour éliminer IQ, donc la recrue, un risque inconsidéré puisque en l'état elle ne représentait pas une menace immédiate et elle n'avait aucune chance en un tour d'aller chercher l'otage. Le fait donc d'avoir voulu l'éliminer et de ne pas avoir réussi l'a exposé et il vient de se faire éliminer. Il est crucial de se rendre compte à quel point par excès de confiance ou par un mauvais calcul de risque, la partie peut se retourner du tout au tout entre le premier et le quatrième tour. Allez, voilà. Allez, donc je fais péter du coup. Enfin, plus je fais péter. Deux. Péter le mur en partie là-dessus Et avec quoi Allez, Avec la charge exotale. Oui, ah, Oui, avec ça, oui, d'accord. Ah, tu... vous en avez une Oui. Ah, ouais. ouais. Hey. Donc, première action. Alors là, il faudrait que tu le tues. Ah bah ben non, sinon je le tuerai. Mais là non, j'ai plus d'action, j'ai tiré. Parce que j'ai tiré. Non, mais c'est c'était pour ça. Bah ben, si Non, mais c'est pour ça. On va si, commencer à si, me retourner. Retour. On est au 5 Ah, mais oui, effectivement. Oui, oui, d'accord, ok, ok, ok. Ok, Oui, oui. Ah bah oui, donc je tire oui. le dessus. T'es un 3. T'as juste à me l'entamer un petit peu et le vais Ça faire T'as combien de points de vie avec le coup 5. 5 5 plus une barrière 6, c'est ça Bah non, il n'est pas à couvert là. Ah non, c'est pour traverser que ça va. être pas. Oh, t'es mort, c'est fini. C'est fini, c'est possible. oui. Oh, c'est moisi, ça. Si tu veux, il est cassé, tu peux le relancer. Je peux le celui-là Ça faisait deux, sinon. Mais euh, du coup, vu que c'est cassé, euh... <rire> Si je fais trois... <rire> si tu fais zéro, euh, on est triste. Zéro. <rire> Donc, deux dégâts. Deux dégâts, ok. Ouais, deux dégâts. Donc, il est localisé. Ah, tu es localisé. Et par précaution, à taper l'action, là. Donc, tu peux que tu bouges. Ça, ça sert à rien, faut que je finisse Je ces Allez, j'essaie de finir. Donc moi je suis à combien de portée 1, 2, 3, 4, 5. Donc un jaune, deux orange, un rouge. Oh. Mais pourquoi je mets. j'avais largement beaucoup de déplacés, pourquoi je suis peux pas aller derrière le. Attends, c'est pas, pas fait encore. Vas-y. Allez. Si c'est Bravo. Je crois que là, c'est terminé. Vous avez éliminé le dernier, vous avez gagné. de très loin la partie la plus tendue que j'ai vue, pas parce qu'elle était serrée, mais parce qu'en termes d'ascenseur émotionnel, ah bah, c'était... On part d'un principe qu'on a gagné, de... à peine on n'avait pas commencé, qu'on a déjà gagné. On se fait gifler. Gifler, mais, mais, mais, mais pas si mal, parce qu'on a aussi à, à baiser deux endroits où il était et qu'on ne savait pas forcément. C'est vrai. Et en revanche, j'ai gagné. À un moment, quand j'étais bien en avance sur vous, j'étais des. Ouais, t'as fait une grosse erreur. Là, ah. c'était une grosse, grosse erreur. Mais... J'ai donné le gars. Par contre, l'échange de tir, c'était pas une erreur. Parce là, que... Bah, si, parce si. que regarde. Et j'avais peur que tu le vois. J'étais ici. Oui. T'avais Pulse à l'étage. Oui. Et t'avais toute, ta... toute la famille qui était là. Peu importe qui. Hein. Ah oui, je pouvais et Tu le localises. Et là, t'avais une, une, une, une ligne... ligne. Tu vois, ici, là. Ah, oui. Et là, j'étais cuit. Et t'avais pas à faire descendre. Tu ah, vois, ce qui t'a mangé, c'est descendre. Et j'ai eu peur que tu vois ça. Ah mais belle partie, bravo. Franchement, Léo, bravo à toi. Ouais. C'était bien joué, c'est les attaquants qui ont gagné, ce qui n'est pas toujours si facile les hein, attaquants. Vous avez vu c'est tendu. Là, on a pêché enfin, par excès d'orgueil. Et même si on avait euh, les deux minutes euh, tranquilles, on voit que même au niveau calme, là, on l'impression. Il hein. faut bien préciser que là, l'application, on a des timers de débutants. Ouais. Normalement, on n'a qu'une minute par opérateur et je pense que tout le monde se rend compte que ouais, c'est très, très, très, très dur. Ah, j'avoue. J'avoue, <rire> putain, c ça passe vite. Victoire sur le fil, donc pour Steam et moi, une victoire que vraiment on n'attendait pas à partir du tour 1, on se sentait déjà euh, déjà perdre au pied. Euh, ça montre une chose, clairement c'est que vous n'êtes pas prêt euh, ni vous ni moi ni personne le mode normal à une minute par opérateur ça va beaucoup trop vite on voit que là on court après le temps et encore on a pris quelques peut-être quelques petites largeurs en mettant des en prenant le temps entre chaque tour avant de démarrer un nouveau tour de se faire un... quelques échanges quelques réflexions ce qui n'est même pas prévu par les règles ça va très vite mais c'est fait pour en fait et, euh... et c'est surtout à la fin qu'on le voit en fait que léo surtout léo malheureusement va faire beaucoup d'erreurs à... parce qu'il est pris par le temps c'est ça qui est important en fait c'est euh... c'est ça qui fait l'originalité de ce jeu là c'est qu'on n'a pas tout le temps du monde et si on l'avait finalement ce ne serait pas le même jeu on voit aussi je pense que vous serez d'accord que le mode à trois joueurs et donc par extension à quatre joueurs marche très bien demande de jouer différemment d'adopter une stratégie où soit il faut se consulter avant de commencer à jouer soit il faut essayer de parler par euh, par message codé par signe parfois j'essaye de, de montrer des choses à steam quand Léo ne regarde pas ça fait le charme du jeu aussi euh, c'est Vraiment pour moi un autre jeu peut-être plus casual, du coup plus fun, alors qu'en un contraire on est sur quelque chose de, de très sérieux et de, de très agressif. J'espère que cette dernière vidéo vous aura donné envie d'aller jeter un oeil à la campagne de Six Siege, même si vous êtes plus de deux joueurs dans votre groupe, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Je vous souhaite de belles parties et je vous dis comme d'habitude à très bientôt.